Ah, y a-t-il des amateurs de poker dans cette salle Alors, pour les non, les non amateurs de poker comme moi, c'est pas grave, il y a quand même moyen de faire l'exercice, puisque il y a à chaque fois des explications qui sont, qui sont données. Alors, au poker, On donne à chaque joueur une main de 5 cartes, d'un jeu de 32 cartes. Alors Combien est-ce qu'il y a de mains différentes Et ben, On choisit 5 cartes parmi 32. Et puis l'ordre n'a pas d'importance. On regarde à la fin ce qu'on a dans la main. Ensuite, une quinte flush, c'est pas flush, c'est un peu bizarre, Oui Oh mince. Hmm? C'est vrai Alors pour le... Je suis pas un spécialiste du poker, il faut regarder. Pardon Ah oui, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, et puis euh, as. 4 x 8, ça doit faire 32. C'est ça. Ensuite, une carte flush, donc c'est formé de 5 cartes consécutives de la même couleur. Donc si on veut 5 cartes qui suivent, c'est bien que j'ai noté toutes les cartes. Alors, on peut avoir Ça. Ça. Ça. ça. Ça veut dire que si on veut avoir 5 cartes qui suivent, eh bien, une des cartes, ça doit être 7, 8, 9 ou 10. Donc, 5 euh, cartes qui suivent. la première carte ça va être 7, 8, 9 ou 10 donc on a 4 choix possibles 4 choix par couleur et on a 4 couleurs donc on a en tout 4 x 4 16 choix possibles pour choisir la première carte. Enfin. Et puis les cartes suivantes, on a toujours qu'un choix possible, euh, quatre choix possibles, enfin un choix par couleur, puisque si ça doit suivre, si la première c'est un 8, ben la deuxième ça doit être un 9, puis un 10, puis un valet, puis un, je ne sais plus à combien je suis rendu, troisième, quatrième et cinquième carte, ici on a un choix par couleur. Possible par carte, pardon. Puisqu'une fois que la première carte est choisie, il y a à la fois la première carte qui est choisie, donc celle qui suit on n'a plus le choix, et puis il y a la couleur qui est choisie aussi. Donc on n'a plus qu'un seul choix de carte. Donc en tout, on a sept choix ici. Non, là. Une couleur est formée de cinq cartes non consécutives de la même couleur. Par couleur, on a huit cartes. Par couleur. On a huit cartes et on en choisit 5 parmi ces huit. Mais, on a quatre couleurs, donc on a en tout 4 fois C, 5, 8 choix possibles, et il manque encore une information, c'est cinq cartes non consécutives, donc on doit soustraire de tous ces choix, les 16 choix qu'on a calculés à la question précédente donc on a 16 choix possibles de mains avec euh, 5 cartes consécutives donc par couleur on choisit 5 cartes parmi 8 on a 4 couleurs, donc ça multiplie par 4 le nombre de possibilités et on enlève ici le nombre de mains avec des, des cartes consécutives Pareil. un carré est formé de 4 cartes, quatre cartes de la même valeur Combien de groupes de quatre cartes de la même valeur? Huit. On a huit groupes de quatre cartes de la même valeur. On a 8 choix possibles. Pour les quatre premières cartes, si on veut. Et puis ensuite, donc on a ces 8 choix possibles. Et puis pour la dernière carte, on en choisit une. Parmi les 28 qui restent. Quatre cartes avec même valeur, et puis ça, c'est une carte parmi les vingt restantes. Puisque c'est cinq cartes dans une main. C'est quatre là, puis à la cinquième. 5 cartes de couleurs. Non, 5 cartes. J'ai oublié ce que j'ai lu. 5 cartes de valeurs consécutives. Donc comme tout à l'heure, on doit commencer par un 7, donc comme pour le A, par un 8, euh, pour le B, on doit commencer par un 7, par un 8, ou un 9, ou un 10, et puis fois 4 parce qu'on a 4 couleurs. Donc pour la première carte, on a 16 possibilités. comme c'est pas forcément de la même couleur c'est juste des cartes consécutives bah si on a choisi le 7 après on a 4 possibilités pour le 8 et puis 4 possibilités pour le 9 et puis 4 pour le 10, puis pour, euh, pardon, 8, 9, 10 et puis 4 pour le valet. donc après on a chaque fois 4 possibilités pour les cartes suivantes